Yo, tout le monde, comment ça va? Les copains, petit point avant de commencer. Bon, le foot champion, il est catastrophique déjà. Parce qu'en en fait, j'ai travaillé là, j'ai fini ce soir. J'ai fait 5 jours de 12 heures de boulot, donc je suis un peu mort. Déjà sur PES, ceux qui me suivaient sur PES, c'était pareil. Quand je travaillais, j'étais horrible. Et voilà, donc on va essayer de faire un peu mieux ce soir. J'étais vendredi, j'étais en 0-4. Voilà, j'ai changé toute l'équipe. L'équipe, elle est ouf. Du coup, bah, j'ai pris Larsen, les gars, Larsen, il est une dinguerie c'est une dinguerie il est trop fort et euh, par contre un peu déçu de l'unberg franchement un peu déçu tu vois 5 matchs un but 2 passes ah, je pensais que c'était moins bien tu vois et je suis tombé sur un mec il avait cr7 euh, au tw il avait mbappé pff, je suis tombé sur des mecs qui avaient des légendes bon j'en ai aussi moi et, euh, et sinon euh, je suis déçu de euh, je sais plus du défenseur je sais plus comment il s'appelle là moi, je, préférais, je préférais mon petit euh, Ou pas Voilà Voilà Larson les gars Larson il est bugué Je vous dis la vérité Bah Killin, euh, La FIFA Je pense que c'est du bluff Je pense vraiment que c'est du bluff Tu sais c'est pour faire monter les anciens Un jeu ça se prépare pas comme ça Regardez euh, euh, gold ça fait euh, euh, UFL ça fait 3 ans Eh encore qui c'est qui fait la diff Larson il est trop fort Un... Ah ouais le, le mec dans You c'est un peu comme Dexter, c'est un malade. Yo François, comment ça va Ah c'est un vrai fou. Hein. Un fou comme un fou, mais un... ah, ouais, ouais, c'est un vrai malade. Benzema Mela. Oh Larson. Oh Larson. Ouais, mais hey, Larson, il est bugué. Je vous dis qu'il est bugué, les gars. Qu'il est pas attrayant. Comment ça, pas attrayant, frérot Non, non, c'est c'est le. Il est plus cher, je crois, non Medium, médium. Bah, je sais pas, moi, je. Oh, merci, frérot. Mets-toi un but. Oh, merci, frérot, je t'aime Eh, hey, il reste 9 matchs à faire. Oh là, oh là, oh là, il y a de la couleur. Ah, il a le petit fékir. T'es sur NBA, là Quel homme. C'est quoi cette passe sans contrôle Bon bah là les gars ça pue hein. Voilà, bah voilà. Voilà. Moi le Yo mon pouce. Merci frérot. Son gardien, il me fait deux arrêts de ouf et moi je prends ça. Wow, nique-toi Mais oui, mais c'est trop Putain Voilà, il a un fou frappe dégueulasse Casse-toi de là Oh Benzema, espèce de nul Waouh, Bien joué Oh il m'a tué. Oh. Pff, ça fasse que je loupe Faut que je fasse le petit pas de côté là. Ah monégasque là Dans mon cœur, je vais te laisser gagner, frérot. T'es un monégasque, je te laisse gagner. Normal. Par contre Monégasque, pourquoi t'as le maillot de, du PSG toi T'es es chelou. Ah non, qu'il n'est pas Monégasque, c'est un traître. Ouais, par contre, quand il est en défense, lui, il blague pas. Hein. Oh Larson Oh Larson, ce qu'il lui a mis Oh là là, Larson Non, je suis pas obligé, moi Je fais ce que je veux. Monaco, il m'oblige de rien. Regarde, derrière, j'ai un maillot du Barça, un maillot de, barcin, un maillot de, un maillot de, de la Juve. Je leur ai demandé, vous voulez que j'enlève et tout. Ils m'ont dit non, pas du tout et tout. Euh, tu vois, Ils sont super cool. Ah, désolé. Elle était à un stage de gym toute la journée à Orléans, ma fille. 8 ans, c'est une petite génie comme son père. Elle fait des grands écarts et tout y quanti. Oh Larson, quel crack! T'as des enfants, moi? Ouais, j'ai deux enfants. 8 et 14. Voilà! Wow a quoi? Larson, c'est but. Larson, c'est but. Non, Larson! J'ai le droit à une défaite. Ah ouais, ça va être dur. Euh, ouais, un 10 back, bah, je trouve que là c'est beaucoup moins lourd que. Ouais. J'ai changé, je suis passé en 4-2-3-1, les gars. Bien joué, il joue bien. Non, c'est ma faute. Je sais pas s'il faut pas que je le prenne super haut, lui. Il y a que des Neymar. il joue bien. Je suis dessus. Ouais, oh, il me tue. Bien joué, bien joué. Il me tue. Dunberg Allez, le 2-1 les gars. J'ai eu de la chatte. J'ai eu de la réussite. Oh Il est vif, c'est un truc de ouf Dire un petit petit Fenech Dire un petit Fennec, les gars Casse-toi de là Allez, les gars! Oh non! Yo Alem, comment ça va? Oh, le but que je prends! Oh, oh, oh, oh, Werner, l'autre qui me met! Bah, il tombe pas tout seul! Euh... Il est en jeu, non? Pff oh! non, non, non, non! Le petit pato. Moi il y a Ah oh, oui. Merci bébé. OK. J'ai pas vu Berber. Oh là, oh là, oh là. Oh non, ça va, j'ai vu des couleurs, mais. Wesh, Koundé, qu'est-ce qu'il fait Ah Qu'est-ce qu'il fait, Koundé, ce fou Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Van Dijk, Eto, oh là. Oh là là, trois arrêts. Ah Ah, merci, mon Stéphacer. Merci beaucoup, frérot. Bientôt les 50 subs. Énorme. Faut que je m'achète un micro, en plus. Voilà Larson, c'est un crack! Oh, dommage! Non, non. T'es mal le pressing! Arrête! C'est trop son pressing, les gars! L'autre, il est en pressing constant, ces joueurs, ils sont jamais fatigués. C'est plus compliqué ton histoire. On dirait l'ancien. Oh, ah, le vieux but. Ah Ce qu'il arrête. C'est abusé. Mais. C'est abusé Siffle pas. Hein. Vas-y putain, putain Bâtard, va Bien joué, sale, bat sale méchant de personne. Technique corner entrant. Je sais pas si ça marche qui lit. Enfin, si ça marche et que tu me dis ça maintenant, merci. Hein. Tu fais un corner direct. Allo, t'es allo, il va nous inventer des trucs, ce saut, là. Allez, on veut de la chatte, les gars. On peut refaire. On peut annuler. C'est quoi ces packs de morts Téma, 80 le meilleur. <rire> eh, ça vaut le coup de se faire chier, les gars. Ah, Ça vaut le coup de pas manger avec sa famille. Hein, moi, je vous le dis. Hein. Ça vaut le coup de pas voir ses enfants du week-end. Hein. Ah, C'est magnifique. Ouais, on a un 84. Ouais, yo ah, Je suis mort. Putain, l'escroquerie. Les vas-y, Romero. En vrai, il a une très belle carte, Romero. Mais qu'est-ce que je m'en balaye de Romero Oh là Ouais, cheater. Mais qu'est-ce que je m'en balaye de Romero, mais. Je m'en balaye de Romero comme de mon premier poil, tu vois. Après me mélanger. Allez, vas-y. Fais rêver, fais kiffer mémé. Oh là là là là. Ouais, bah je préfère avoir Mané dans le pack boost. Hein. Allez, le jumbo. Allez, papa Allez, papa Ouais Petit 83+, plus. Icepan, ça tue Ah, bah tiens, Rezus Navas celle-là, celle-là, j'espère... Un... Je veux un lourd Oula Oula Acros. Ah non, Modric, 87 Bon, bah écoute, j'en avais besoin pour avoir... Euh... Il va aller dans le dans le SBC de Fekir, lui, je vous le dis, hein. J'avais besoin d'un 87 Hop SBC de Fekir Allez, pack premium or, invendable Invendable les gars, je vous préviens tout de suite Oh là, même pas les étoiles là Qui c'est celui-là Ah, oh, Mariga, l'ancien de Porto Écoute, je lui ai dit merci hein. Ouais, Arabie Saoudite, mais ouais Oh là, oh là Oh là, comme un Fous-moi le camp, qui c'est celui-là Rossi Eh, hey, Yon, ça sent le Rossi. <rire> ah ouais, tu t'en rappelles mon équipe Moi, j'ai déjà du mal Oui Oh là, Italie, ça pue. Oh non, Chellini 86. Bon, SBC, les gars. Oh, un petit, euh, un petit boost. Ah, oh, on a un vendable, mais c'est pas grave. Allez. Non. Oh, Romero. Comment écoute, les gars Moi, c'est Closet qui m'intéresse. Utile pour les SBC de Fekir, exactement. Georges Romero combien il coûte J'espère qu'il coûte un peu Oh, 19 000, ça pue Oh, ça pue Derrière Oh, Tema, j'ai des doublons Bon, ça, ça va partir en vente rapide, non Allez, Navilou, viens là Et en plus, on a un petit pack à ouvrir Et il a une carte de ouf hein. Et en plus, ils sont premiers de leur groupe, ils vont sortir, c'est obligé Obligé, ils sortent Bon, bah, à mon avis euh... Les gars, à mon avis le petit Benzé, il va aller sur le banc. Ouais, il va up, je pense. Et déjà, il a une carte, euh, il a une belle carte. Après, moi, j'ai du mal à jouer avec les gauchers. Donc, j'espère que ça va aller. C'est bon, te la raconte pas non plus, Nabil. Allez, ma gueule. One, two, three. Oh Oh Oh Gravenberge Oh Ah, Je m'attendais à mieux, mais Gravenberge, c'est lourd ah, Gravenberg, je suis content. On a un UCL, les gars. On a un UCL. Ciao, les gars. Bonne soirée à demain. Ça, ça fait vraiment ringard. Hein. Putain. Allez, ciao, les gars.